T'as vu la guerre au Yémen là C'est horrible Bah ça fait des années qu'il y a un conflit entre euh, le Yémen et une coalition de pays arabes, menée notamment par l'Arabie Saoudite. Ouais, hein, tu sais pas C'est vrai qu'ils en parlent pas à la télé. C'est quand même bizarre, hein Quand tu sais qu'on a vendu pour 455 milliards d'euros d'armes à l'Arabie Saoudite en mars dernier, on pourrait quand même en toucher un petit mot. Bon, c'était pas pour bombarder le Yémen, hein Nous les civils et tout, euh, a Rien à voir, hein Ah non un autre genre. Toutes les 10 minutes, il y a un enfant qui meurt de famine ou de maladie. Ah bah si tu veux te faire une idée, c'est à peu près la fréquence à laquelle Elisabeth Lévy sort une connerie. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Il y a même une tribune écrite par un collectif de personnalités issues du milieu politique, artistique, universitaire, comprenant notamment Robert Badinter, Juliette Binoche. Ça te dit rien. C quand même dommage que Juliette Binoche soit pas Catherine Bah au moins t'en auras entendu parler. T'as vu, c'est bientôt le championnat du monde, là sous au fromage. Le mois prochain Ouais, moi aussi, j'ai hâte. C'est quand même mieux que les JO, non Quand même les participants, ils sont dègues. Moins 22 degrés, il a pas un pet de neige. C'est oh, la loose, ouais. J'aurais mieux fait de rester ici. Hein. Ah, oui, on en a de la neige, hein, il doit y avoir au moins 5 cm. On hein. remarque on t'en fout, hein. les JO, on les fait ici. Quoi qu'on n'a pas le petit grand froid les coussins chauffants, les 27 salles chauffées, euh, les radiateurs partout pour pas qu'il y en ait un qui ait le nez qui coule. Mais on a des super containers. Hein. Ah, ça Ça va être quand même, le mec à calette, pas avoir été sélectionné. Oui, il y a une pâtissière en Californie qui a refusé de faire un gâteau pour des mariés. Parce que c'était des femmes, les Ouais, les deux. Ah, bah elle a obtenu gain de cause, hein. Au nom de la liberté d'expression. Ah, ça. Imparable. Moi ouais, je me dis c'est quand même beau de pouvoir choisir pour qui tu travailles euh, au nom de la liberté d'expression. Bon en même temps si tout le monde arrêté de bosser pour des cons, il euh, n'y aurait plus grand monde pour faire tourner la machine. Bon, en tout cas permettez-moi de vous dire madame que vous êtes des imbéciles. Au nom de la liberté d'expression, ouais.